10%, 20%, 30%, les femmes gagneraient jusqu'à 30% de moins que les hommes à travail égal. Vous connaissez la chanson de l'amicale de la bien-pensance féministe. J'ai beau répéter à qui veut l'entendre que ces études sont biaisées, notamment parce qu'elles ne prennent pas en compte les heures de travail effectives, parce que les femmes font beaucoup plus de temps partiel et parce que, bref, euh, J'ai beau me tuer à le répéter, évidemment, euh, c'est un, une compétition qui est inégale, vu les moyens de diffusion de propagande, dirais-je, qu'a la campagne féministe de l'autre côté. Euh, alors, bon, évidemment, les, les deux arguments euh, qui me semblent les plus... Euh, les deux arguments hypercutent. Deux arguments qui devraient être les plus euh, euh, fatals, entre guillemets, en fait, ne, ne, ne tombent un petit peu dans l'oreille d'un sourd car euh, l'adversaire manque généralement de culture, de bon sens, de logique et d'honnêteté. Ces deux arguments, vous les connaissez par cœur. Il faudrait que les acteurs du recrutement dans, un, dans une société capitaliste soient vraiment complètement demeurés pour privilégier une main-d'œuvre moins performante et qui coûte plus cher, qui s'appellerait les hommes. Et euh, second argument qui qui presque devrait faire autorité, mais qui, qui, qui, qui ne le fait pas non plus encore une fois par manque de logique aristoté aristotélicienne, euh, c'est que euh, on se félicite. Des, de la surperformance des filles à l'école, des petites filles à l'école respectivement aux, aux petits garçons, qu'on attribue à une, simplement à une surperformance, à une forme d'intelligence scolaire supérieure. Mais alors, on ne peut pas dire qu'elles sont... Quand elles, elles surperforment dans quelque chose comme l'école, on ne peut pas dire que c'est parce qu'elles sont plus intelligentes. Et quand elles sousperforment euh, au travail, par exemple, on ne peut pas dire que c'est les dés qui sont pipés. Hein. Soit les dés sont pipés dans les deux cas, Soit on admet que les femmes ont une forme d'intelligence plus scolaire, qui, qui consiste à être meilleures à apprendre par cœur et à recracher au moment de l'interrogation, et que les hommes sont plus intelligents professionnellement, et notamment manient mieux l'art de la négociation et savent mieux se mettre en valeur. Il faut être un petit peu logique. Bref, là de ne voir euh, cette discussion finalement avancer, euh, j'ai décidé de mettre en place, pour à ma, à ma connaissance la première fois en France, une série de petites expériences de sociologie quantitative, euh, en choisissant comme champ d'études, je vous parlerai du protocole expérimental dans quelques instants, mais en choisissant comme champ d'études, eh le média que finalement vous regardez le plus tous les jours, qui s'appelle YouTube. Donc cette série de trois petites vidéos va, va euh, chercher à vocation à calculer le gain moyen des femmes et des hommes sur YouTube par nombre d'abonnés ou sponsor, on verra les détails du modus operandi euh, au long de la série. Euh, tout euh, avant cela, euh, quelques précautions oratoires. Vous savez ces précautions oratoires qui deviennent de plus en plus superflues en YouTube et le royaume de la haine et des haters. Mais bon, ça ne mange pas de pain de les faire quand même. Avant cela, je rappelle à qui a l'honnêteté de l'entendre que. Euh, tout d'abord, je n'ai ni particulière euh, amitié ni aversion envers les gens que j'ai pris en exemple. Donc, je vais tout de suite, sans plus attendre, les citer. Donc, euh, nous aurons donc six catégories, deux, euh, deux candidats par catégorie, sauf une où il y en aura trois. Donc, En général, une femme et un homme, sauf une où ce sera deux femmes et un homme. Donc, en, Dans la catégorie technologie, nous allons opposer euh, la développeuse du dimanche à TUTO UNITY. Dans la catégorie santé, alors c'est santé au sens large, j'ai divisé en, en, en deux sous-catégories. La première, euh, vulgarisation scientifique, nous allons opposer Syllabus à Asclepios. La preuve en est, encore une fois, euh, ce ne sont pas des chouchous, des chaînes que je suis particulièrement au jour le jour. J'ai fait, je vous l'expliquerai dans le modus operandi, un petit travail de recherche assez simple consistant à partir des plateformes de, finance, de financement comme par exemple Tipeee ou Patreon, Patreon, pour remonter simplement aux au créateurs de contenu qu'ils mettaient en avant par catégorie santé, techno, musique, etc. Deuxième sous-catégorie euh, euh, paramédicale, euh, méditation ésotérisme. Donc nous opposerons Lucie Colibri pour les femmes à l'apaiser ASMR pour les hommes. Ça c'est pour aujourd'hui. Euh, la prochaine fois, prochaine fois qui arrivera d'autant plus vite que vous partagez, appréciez et commentez cette, ce premier round. Euh, comme disait euh, King of Haters quand j'étais jeune. Euh, politique, nous opposerons euh, Virginie Vota au cercle Aristote. Histoire, euh, les revues du monde et, c'est l'exception, c'est une autre histoire. Donc deux youtubeuses féminines à un youtubeur homme euh, Nota Bene, ça c'est pour la prochaine fois. Et dans le dernier épisode, donc le troisième round, euh, en catégorie euh, livre, ce le sera Nefia ou Nefila, pardon j'ai imprimé un petit peu petit, euh, face au chef otaku. En cuisine, ce sera Cooking for Freedom face à French Cooking Academy. Et en euh, musique, où il y aura trois catégories dans, cette, dans ce dernier euh, opus, dans ce round final, en musique, nous opposerons euh, Mioun à Two Guys, One TV. À ne pas confondre avec euh, Two Girls, One Cup ou quelque chose comme ça. Je vous déconseille très fortement de taper ces mots clés dans votre moteur de recherche préféré. Alors, euh, le modus operandi que je vous promettais, bah oui, c'est assez simple. Donc, pour éviter au maximum les effets de préférence ou d'habitude ou de chouchou, hein, direction Tipeee, .fr pour la France ou page1.com et vous recherchez, si vous, si vous contestez ces chiffres, si vous voulez me proposer d'autres rapports et d'autres comparaisons, eh bien vous cherchez les créateurs les plus en vue, hommes et femmes, par catégorie, et vous faites le, le petit travail de, de classement très simple que je vais maintenant partager avec vous à l'écran, c'est-à-dire vous faites une règle de 3 entre euh, des facteurs stables pour faire une, une compétition euh, euh, honnête. Donc, nombre d'abonnés et montant du sponsoring. En l'occurrence, pour les premières catégories, ça sera nombre d'abonnés sur le montant du Tipeee. Et pour les dernières, nous verrons dans le troisième round qu'il y a une petite nuance. Euh, certaines n'ont pas de chaîne YouTube. J'ai donc fait un autre rapport qui est nombre de sponsors par... Euh, C'est-à-dire, pardon, euh, montant du sponsoring divisé par nombre de sponsors. Hein, ce qui compte, ce n'est pas de... de de comparer les catégories entre elles. Ce qui compte, c'est ce de comparer hommes et femmes, et à ce titre, nous sommes, euh, nous sommes transparents, nous sommes fair, dirait-on en anglais. Alors c'est parti, développeuse du dimanche, donc voilà les liens, ils figureront évidemment au pied de la vidéo, en description. En deux ans, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris plein de trucs techniques, j'ai grandi en tant que game designer, en tant que vidéaste, et j'ai aussi grandi en tant que personne. Bonjour à tous et bienvenue sur cette série de tutoriels pour Unity 3D. Au fil des épisodes, vous apprendrez à développer un jeu de tir à la première personne, dit FPS, en multijoueur. Euh, chaîne créée le... En... En... Le... Euh, pardon, en septembre 2016, j'hésitais à savoir si le format de lecture était à l'américaine ou à la française, c'est-à-dire avec l'année la... en fin ou en début. 14 900 abonnés pour la développeuse du dimanche contre 36 900 pour son concurrent Tuto Unity. On se fout de ce rapport puisque nous allons calculer par une règle de 3 le don moyen par abonné. Hein, ce, qui nous, ce qui nous exonère, ce qui nous dispense de cette euh, comparaison nombre d'abonnés qui ne nous intéresse pas. Donc Tuto Unity créé en 2014, je vous le disais, développeuse du dimanche en 2016, l'une un, a 4, 15 000 abonnés, l'autre près de 37 000. Tipeee créé en, en 2017 pour l'une et en 2018 pour l'un. Et c'est là que le montant intéressant arrive. Montant du Tipeee, c'est-à-dire du sponsoring, montant des dons recueillis par le financement participatif. 512 euros pour la développeuse du dimanche, 27 pour Tuto Unity. Ça, ça représente donc 3 centimes par abonné YouTube pour elle et 0,1 centimes par abonné pour euh, lui, soit 1 un ratio entre les deux de 47, c'est-à-dire que sur cet exemple-là, la youtubeuse euh, rubrique technologie, coding, euh, gaming, programmation informatique, génère 47 fois le revenu de l'homme à tout paramètre égaux. Deuxième catégorie, donc subdivisée en deux, le paramédical, dans sa, dans sa sous-catégorie euh, vulgarisation scientifique, j'oppose Syllabus à Asclepios. Cette poudre noire, magnétique, c'est de la magnétite. Salut les copains de l'histoire et de la médecine, aujourd'hui on va parler... Euh, D'ailleurs ce, ce travail m'a permis, je vous le disais tout à l'heure, euh, du fait que j'ai pris de nombreux inconnus, de découvrir leur travail et j'ai été surpris de contenus très agréable que ce soit à la fois chez les femmes et, et, et chez les hommes. Donc encore une fois, je n'ai aucune inimitié contre ces youtubeurs et, et, et encore moins ces youtubeuses. Je me suis même abonné à la chaîne de certaines. Mais euh, on ne peut rien faire contre la gifle de réalisme des chiffres. Donc si l'abus même modus operandi, génère 367 euros pour 102 000 abonnés, euh, Asclepios génère 63 euros pour 74 000 abonnés soit en moyenne 0,4 centimes par abonné pour la femme 0,1 centimes par abonné pour l'homme donc là un rapport de 4 uniquement la femme ne gagne que, entre guillemets, que 4 fois ce que gagne l'homme youtubeur dans cette première sous-catégorie paramédicale deuxième sous-catégorie, donc méditation ésotérisme S'affronte Lucie Colibri pour les femmes à l'APZ ASMR pour les hommes. Alors me voici ici pour t'accueillir sur la page de Lucie Colibri. Et aussi, euh, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, euh, je suis en joie. Mes salutations à toi, c'est l'APZ. Bienvenue sur ma chaîne. Tu trouveras de l'ASMR. Mais finalement, vu que l'ASMR est partout, je préfère te dire que ma chaîne est un laboratoire où j'expérimente. Vu que dans la vie, j'aime beaucoup de choses et les partager. Eh bien, Lucie Colibri génère 292 euros pour 555 abonnés, soit 53 centimes par abonné. Tandis que ASMR génère 343 euros pour 55 000 abonnés, soit 0,6 centimes d'euros par abonné. Donc là la femme youtubeuse catégorie euh, méditation ésotérisme génère un revenu 84 fois supérieur à l'homme youtubeur. Sur ce... Je vais donc, avant de conclure ce premier round, vous encourager à partager cette vidéo avec vos opposants idéologiques et avec tous ces gens qui vous prétendent que c'est indéfiniment, en tout temps et en tout lieu, plus difficile d'être une femme qu'un homme. Je, vous démontre, je suis en train de vous démontrer que sur YouTube, ça n'est pas le cas. La domination masculine, elle est valable partout, en tout temps et en tout lieu. Ne devenez pas comme cette conne. Si, ce chiffre vous paraît, euh, si ces chiffres vous paraissent non seulement réalistes, mais justifiés, notamment les femmes, là, que je sens déjà en train de s'énerver, hein, la solidarité féminine autour du clavier, ça va toujours très vite, Eh bien expliquez-moi en quoi la développeuse du dimanche est 47 fois meilleure que Tuto Unity, expliquez-moi en quoi Syllabus est 4 fois meilleure qu'Asclepios, qu les expliquez-moi en quoi Lucie Colibri est 84 fois plus pertinente et intelligente que l'APZASMR. Et en attendant, je vous donne rendez-vous hein, au, au prochain round qui opposera donc Virginie Vota au Cercle Aristote et les Revues du Monde Plus, c'est une autre histoire, à Nota Bene.